Et il est temps de continuer l'aventure, il faut absolument qu'on sorte de cette grotte Donc je suis revenu évidemment sur la sauvegarde Ce qui fait que... Alors là je vérifiais si j'avais pas euh, des explosifs Parce qu'on a besoin d'explosifs visiblement pour sortir de la grotte, souvenez-vous Alors tout a pu respawn hein, puisque j'ai quitté le jeu et que je suis revenu le, le lendemain Donc qui dit que tout respawn dit que peut-être les monstres aussi Donc je vais pas vous mentir que hein, j'ai avancé tranquillement J'ai eu un petit peu peur et au premier abord je n'ai pas vu de monstres donc j'étais content des grenades, parfait, et c'est ici d'ailleurs qu'il faudra exploser, mais vous voyez qu'il ne se passe rien, en fait, il y a un mutant qui est censé être contre un mur, apparemment, enfin euh, apparemment c'est ce qu'on avait vu l'autre jour, dans le dernier épisode, donc je décide d'avancer pour, parce que le jeu est scripté, vous le savez, le jeu est scripté, donc il faut retourner à l'appel pour pouvoir euh, recréer cette animation, et là je découvre un passage secret, enfin, je pense que c'est un passage secret, parce que il faut y aller euh, en sautillant. Euh, voilà, hein. donc je, je profite d'être au calme, tranquille, pour aller explorer cet endroit, vu qu'il n'y a pas de méchant, je saute ensuite euh, dans l'eau directement, et au final, grosso modo, ça revient à la même salle. En fait, c'est juste un, un autre chemin, mais ça revient absolument au, au même endroit. Arrêtez de m'envahir sur Discord des gens qui m'écrivent, merci beaucoup. Par contre, là je me rends compte que les monstres sont réapparus, donc je perds pas de temps, je rush, tant pis pour les monstres, je reviens au niveau de l'appel je refais demi-tour, voilà. Donc je me fais envahir par les, par les méchants, mais c'est pas grave. Tout est, euh, tout est scripté, vous voyez maintenant ça y est la roche Là où on a récupéré la grenade euh, tout à l'heure Voilà c'est bon, donc qu'est-ce que je fais Je dégoupille ma grenade, je l'envoie, je la fais exploser. Et je me dis c'est bon, on va enfin pouvoir sortir Je suis super content On va pouvoir explorer, donc je reprends mon arme Et on va prendre ce euh, chemin par-ci Par-là, des chauves-souris, très bien Donc c'est juste un tunnel, il n'y a pas de méchant Si, j'ai quand même croisé des bébés euh, Des bébés mutants, mais rien de, de bien sorcier Là juste ici, tac, bonjour à vous Hop, pareil, je les ignore et je continue je vois aussi un cadavre. Euh, sauf que là, il y a un cul de sac. What the fuck Moi, je croyais qu'on allait sortir. Il y a un cul de sac et un trou. What Bah, si je saute dans le trou, je pourrais plus jamais remonter, ça c'est sûr. Bon, bah, écoutez, c'est pas grave. Je vais y aller quand même. Je me suis fait arnaquer, c'est pas grave. De toute façon, j'ai l'habitude. Je continue et encore mieux, je tombe en face à face contre un mutant. Ouais, superbe. Mais je vous rassure. Alors là, j'ai perdu mon armure. Je vous rassure, la sortie était bel et bien là. Donc, on a enfin pu sortir. Enfin! De cette caverne on a pu récupérer quand même beaucoup de choses Là c'est vraiment je suis super content l'appel elle va nous être utile D'ailleurs très belle sortie de grotte j'aime beaucoup cet endroit Donc j'en profite vu qu'on est euh, Alors regardez d'ailleurs on était passé par là justement ce petit cours d'eau Là j'étais content de reconnaître cet endroit On est rentré dans la grotte juste au dessus là On voit le, sur l'icône Donc euh, j'en profite je me dis allez c'est parti on va aller à l'imprimante 3D Parce que j'ai quand même plus de 600 euh, résines euh, d'imprimante je crois 600 résines, quelque chose comme ça Donc je cherche sachant que je suis jamais passé par là Ça faisait longtemps que j'y suis pas allé Donc j'étais un peu perdu j'étais en mode mais en fait c'est pas ici je, je me suis vraiment demandé premier degré est-ce que c'était là Et quand j'ai vu cette entrée j'étais Bah non c'est pas ici euh, l'imprimante 3D Bon spoiler alert C'est bel et bien ici Mais j'avais plus du tout l'habitude Donc j'en profite pour terminer ce qui était déjà en cours Apparemment j'avais déjà voulu faire un, une luge J'avais complètement oublié Mais j'avais pas assez de résine Donc voilà au moins c'est chose faite Je mets la résine restante D'ailleurs j'en récupère encore dans les, euh, les conteneurs là Boum résine parfait 200 résine en plus, et voilà une luge On vient de fabriquer une luge, donc on va l'essayer juste après là, les amis ensemble, on va, on va voir. Et puis j'en profite pour me faire enfin un flacon, hein, qui me demande pas grand chose. Alors là il n'y avait plus de résine, heureusement j'en avais encore 200 sur moi, donc je mets les 200 ml de résine dans l'imprimante 3D, et comme ça je vais pouvoir boire avec le flacon. Et vous savez pourquoi Parce que l'eau c'est la vie, et dans 20-30 ans, euh, il n'y en aura plus. Allez, salut à toutes et à tous, il est 19h, la même compagnie, j'espère que vous allez tous très bien les amis On se retrouve aujourd'hui sur ce magnifique jeu 10 épisode de notre incroyable aventure, il est midi, 13h 19ème jour sur cette île Oh, je ne suis pas seul, regardez, ça commence bien cet épisode Bonjour Alors, j'espère que vous allez bien j'ai intérêt à me laisser tranquille parce que j'ai envie d'essayer ma gourde. Euh, et j'ai envie d'essayer le traîneau aussi. Alors, ma gourde, elle est où Elle est là. Équipée. Est-ce que je peux Bien sûr Je peux la remplir donc. Oh, c'est superbe. Très bien. Donc, on a de l'eau. Calvin est derrière. Et on a un traîneau. On a un traîneau. J'aimerais bien l'essayer. Oula Ok, salut Oh Ah, ça marche bien. Arrête. Allez Oh c'est pas vrai. C'est éclaté. Attendez. Déjà où c'est qu'on va Parce que j'avais une idée. Je voulais aller... Ah bah je voulais utiliser ma pelle. On va aller au point d'exclamation. Alors celui-là, c'est là où on a trouvé la lampe poche. Donc c'est point d'exclamation là-bas, hein. tout à fait. Allez, on y va Ah ça marche bien. Ah c'est chouette. Je suis absolument pas déçu. Bon bref. Bah les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Pour ma part je suis trop content, vraiment dixième épisode comme d'habitude N'oubliez pas le pouce bleu Et les amis, je sais que là parmi vous Vous êtes en train de regarder ce dixième épisode Et, euh, et c'est votre petit rendez-vous, c'est votre petit moment Les amis, vraiment, je compte sur vous Abonnez-vous Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous Vous ne le regretterez pas vraiment Soyez-en certains Et on va faire de la chasse aussi hein. On fera vraiment des épisodes de chasse, des épisodes de construction Parce qu'en vrai on a quand même bien avancé euh, je suis curieux de savoir Parce que en fait là ce qui est génial c'est que là on va on va passer de nouveau là Où on était à l'épisode 5 ou 6 je crois Là où j'ai commencé l'épisode d'une heure en fait je, Si je dis pas de bêtises Et c'est trop cool parce que moi ça me rend nostalgique Parce que pour vous c'était il y a quelques jours Mais moi c'était il y a un peu plus longtemps Vu que j'ai tourné les épisodes à l'avance tu vois Du coup c'est grave stylé Alors ah Voilà en fait je disais je me promenais sans mon arme Et puis au même moment voilà J'ai même pas eu le temps de faire ma phrase que je me fais attaquer Attends Attends je veux manger Laisse moi tranquille Oui et toi aussi tu veux manger je sais Laisse moi tranquille Oh Ah Oula D'accord D'accord. Ça va, c'est pas trop effrayant. Excusez-moi. Hein. Je me sers hein. Je suis gentil. D'accord. Vous êtes pas gentils vous. Non mais je. Je me sers, les gars. Je me sers, je me sers. On m'a toujours dit de faire comme chez moi. Hein. On m'a toujours dit les plus gênés s'en vont. Donc si je vous dérange, bah. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Bon allez salut les bambinos là. Je me casse. Ah Oh putain c'est pas vrai <rire> Oh ce sketch Bon allez on s'arrache On va les laisser tranquilles. Et eh, Je suis fatigué hein. Visiblement je suis fatigué Alors pas dans la vraie vie hein. je vous parle bien dans le jeu hein. <rire> Moi je suis en forme perso Hop, Voilà c'est cadeau euh, bah, Je pense que c'est le moment de manger une barre énergétique Il m'en reste encore Comme dit l'avantage c'est que j'ai pu en récupérer plusieurs fois dans les grottes Et ça c'est cool En vrai à ce niveau là on est vraiment très bien alors on peut commencer, je peux commencer à donner un petit peu mon avis sur le jeu puisque enfin on avance et je suis pas le mec qui critique le jeu deux jours après, hein, euh, parce que bon, vous avez très bien compris mon positionnement sur le jeu. Cela dit, je peux déjà commencer à donner mes avis critiques, tu vois, parce que moi depuis le début je, je vends le jeu, hein, euh, clairement moi je suis ravi. Mais c'est pas pour autant que, euh, que tout est parfait. Mais en même temps, je vais pas dire que le jeu c'est de la merde juste pour euh, avoir la cote, tu vois. Moi au contraire j'aime beaucoup ce jeu pour le moment. Euh, Est-ce qu'il y a des parties de gameplay qui sont un petit, un petit peu vides C'est possible. Mais on est où là On n'est pas du tout là où je croyais qu'on était. Ah si, on était plus là-bas. Oui, non, pas... ok, d'accord. Ah, salut. Ça va Tout va bien Très bien. Waouh, wow. c'est joli. Bah déjà le premier point que bon, il faut le dire. hein. Premier point. Alors je, je ferai un débrief à la fin. hein. <rire> le petit saut du lapin Je ferai un vrai débrief à la fin euh, À froid euh, à, à chaud à froid Là c'est un peu euh, Un peu tiède mon avis Ce que je vais vous dire euh, Oui si c'est ça Et là il y a l'île au milieu Voilà tout droit devant Il y a l'île au milieu D'accord euh, Graphiquement Le jeu est magnifique D'ailleurs Ouais Il est un peu moins magnifique Vous savez pourquoi Parce que Il faut que je rebaisse De nouveau la gamma Parce que quand on était dans les grottes J'ai augmenté tout ça Et franchement Ah bah ça change quand même la donne Ça change quand même la donne Donc Graphiquement, le jeu est une prouesse par rapport à The Forest, on peut le dire. Deuxièmement, niveau gameplay, va te faire foutre. Niveau gameplay, c'est vraiment chouette. <rire> en fait, ceux qui ont joué à The Forest, on n'est pas perdus, Et en même temps, <rire> on est quand même perdu au départ. Moi, j'ai été perdu, hein, vous l'avez compris quand même. Je, je, je savais faire, parce que ça restait heureusement The Forest. Mais... Les mécaniques sont compliquées Et une fois qu'on qu les a en main Alors par contre ça c'est vraiment chouette Vraiment ça c'est super chouette Ah oui là on avait commencé de, de construction Donc euh, Donc c'est vraiment intéressant J'ai envie de faire de la chasse J'ai envie de faire de la chasse Est-ce que j'ai des... Attendez Attendez euh, Là j'ai un arc Est-ce que je peux fusionner avec du tissu Non je peux pas Superbe Ok je pensais, que, je pensais que je pouvais faire des arcs enflammés Enfin des flèches enflammées Non mais tu te rends compte que t'as pas de flèches là Ah tu vois déjà il faut recharger D'accord Ah et tu vois Les mécaniques on sait que c'est The Forest Mais les mécaniques sont pas faciles Ah oui Ah oui d'accord euh, Faut que je m'entraîne hein, parce que là c'est pas possible D'accord. C'est magnifique Attendez Petit moment de chill Ouais d'accord Ouais d'accord Là je suis en train de viser toutes mes flèches frère euh, L'arc c'est vraiment pas fait pour moi Je ne comprends pas Comment faire Je... Je sens qu'on va s'amuser <rire> le jour où on en aura vraiment besoin. Bon bah écoutez. <rire> Font peur les, les bruits des lapins là. Ouais donc voilà un petit peu <rire> pour... Euh, pour, euh, pour un petit peu mes impressions. C'est... Pour le moment, scénaristiquement parlant On n'en sait pas plus Donc je peux rien dire Je peux pas dire si c'est vide ou quoi, tu vois Mais la map est incroyable Alors, si, je dois remarquer quand même Si, si, je dois remarquer quand même que La partie... Euh, la partie nord-ouest de la map est la plus intéressante Donc c'est là où on est hein. La partie nord-ouest, c'est là où on est, d'accord Et c'est vrai qu'on a fait tout le tour de la map Et il n'y avait pas grand chose Sur le reste de la map Et ça... C'est peut-être un point Mais après on rappelle que c'est le début du jeu Et que c'est une alpha etc Tu m'as compris Enfin accès anticipé hein. Alors le point intérêt on sait ce que c'est hein, les gars Il nous faut une carte magnétique je le rappelle Donc là on va aller voir le point d'exclamation On va déterrer avec notre pelle On sait qu'il faut déterrer quelque chose Alors je me pète une barre hein. Si c'est vraiment une carte magnétique qui est en dessous Parce que c'est ce que j'ai dit dès le départ Si vraiment il y a une carte magnétique Ça veut vraiment dire que au sud, euh, euh, au nord-ouest de la map Il y a vraiment absolument tout et là j'avoue que c'est un petit peu débile Mais, euh, euh, mais c'est pas grave Bon écoutez on va suivre ce chemin il y a des, euh, Par contre il y a vraiment des indigènes partout hein. Comme dit là vous pouvez pas dire que c'est vide euh, En termes de peuple Ce qui est chouette aussi c'est que l'intelligence artificielle elle est vraiment sympa Malgré les bugs etc Le fait d'avoir euh, des compagnons c'est juste génial D'ailleurs où est euh, ma, ma, madame Non madame est derrière je, le, je la vois sur le... Après madame elle fait sa vie hein. Calvin il me suit parce que c'est son boulot Il est militaire Qu'est-ce que c'est que ce bordel Oh il y a un camp là où j'avais même pas fait attention, on va y aller voir euh... Bref, j'adore ce jeu <rire> J'adore ce jeu et je vous remercie énormément, là j'ai vu le premier épisode, il a fait 8000 vues putain 8000 vues, le deuxième je crois euh, 6000, 5000 Le troisième 4000, enfin bref ça a suivi la tendance de fou quoi Vous êtes vraiment mes... des giga cracks et je vous kiffe Et euh... Ah oui il y a un village quoi je savais même pas qu'il y avait un village ici. On était passé par là pourtant. Il y a des villages partout. Hein. Excusez-moi messieurs, hein, je veux pas vous déranger. Hein. Je veux vraiment pas vous déranger. Ce que je regrette un peu, c'est que dès le début, je les ai attaqués. Parce qu'ils m'avaient attaqué dès le premier épisode. Et résultat, là c'est sûr que tout le monde est hostile avec moi. Hein, on est au 19ème jour. Alors que je pense que si dès le début de l'aventure, j'aurais été un peu plus curieux... Enfin... Je veux dire, si je les attaquais pas, je pense qu'ils auraient été juste plus curieux Et moins hostiles, vous voyez Je pense, hein, vu l'IA comment elle est Après, j'ai pas dit qu'on peut être pote avec eux Ça, normalement, c'est quasi impossible d'être pote avec eux Eh, je vous avais parlé de mon hypothèse, les amis, ou pas, par rapport à, à la Madame Blonde, là Que, en gros, ce serait une euh, Puffton. Euh, Puffton. Je sais pas si c'est ça le nom de, de famille, mais. Euh J'avais une hypothèse que euh, c'était la fille du milliardaire, euh, la mutante là. Si tel est le cas, c'est très grave, hein, mais. Euh ok, on se rapproche. J'ai très peur de ce qu'on va trouver. À tous les coups, ça va juste être un, un localisateur GPS, comme dit. Mais ça se peut. C'est peut-être plus que ça. Ce qui est bien, c'est que notre base, elle est vraiment juste à côté. Hein. Attends, on va goûter ça. Ok. Aïe Oh putain, c'est pas possible, ma parole Ah oh, ouais, non mais là, je suis dans la, je suis dans la sauce là. Je vais essayer de les. Euh... Bah, je vais me les fumer. J'ai pas le choix. Alors, je vais manger une barre énergétique. Non, attendez. Vous savez ce que je vais faire De l'armure, peut-être. Armure effrayante, je vais me porter de l'armure effrayante Hop Je vais manger pour avoir de la force Je vais enlever le GPS Parce que ça vous casse les oreilles, je sais De toute façon on sait que c'est là Et on va aller fumer la gueule Allez viens voir Voilà Normalement Oh oui en deux, deux coups mec Deux coups de hache Deux coups de hache Et c'est réglé. Ok, c'est ici. C'est ici. Ouais. Mais là, je vais être envahi. Oh putain, c'est... Oh Ah, c'est la guerre, là. 1, 2, 3, 4, 5, 5. 5 coups, c'est fini. Wesh. Il va se détendre, là, le loup on va se détendre là, on va se détendre. En plus ce soleil va se coucher là, c'est un peu terrible. Wesh. Seul contre tous. Seul contre tous. 1, 2, 3. Ça dégage. Allez, pleure ton mort, toi, j'en ai rien à péter. Putain, mais c'est pas vrai. Non, mais là, ils sont tellement nombreux frère. Ils sont tellement nombreux. Oh t'arrêtes de pleurer comme une imbécile C'est bien fait en vrai Là le soleil va se coucher c'est terrible Toi tu manges pas toi Toi tu profites pas Ok Là on est on est tranquille Là On est presque tranquille Et tu veux toi on est presque tranquille, j'ai dit. Bon, la tombe, elle est là. Alors, l'appel. L'appel, elle est où <rire> L'appel, elle est où Je me débrouille pas mal, hein. Elle est là, l'appel. Ah, d'accord. Ah, ça va être chiant, ça. On est en train d'éterrer une tombe, hein. C'est un vrai plaisir. Ok. Oh merde. Oh Fusil à pompe, j'ai pas arrivé Oh non, le pauvre. Bon c'était bel et bien un localisateur GPS Par contre les gars j'ai pas rêvé hein. <rire> On a un fusil à pompe Oh merde Non par contre Si on réfléchit J'ai rien loupé là on est d'accord J'ai tout récupéré hein. Ouais Déjà les gars j'ai une hypothèse aussi Juste par rapport au localisateur GPS parce que on en a mis une sur ça. Sa... Enfin je, je l'appelle Samantha. Pourquoi j'appelle Samantha Elle s'appelle Samantha Non ne s'appelle pas Samantha. Pourquoi j'appelle Samantha je ne sais pas. Bref, où est mon localisateur GPS d'ailleurs Briquet. Bref, on en a mis un sur la meuf mutante. Et là on en a récupéré, je crois, on en a deux sur nous hein. Du coup. Oh je sais pas où il est. Du coup. J'imagine.. Attends notre base elle est là-bas je crois. Ouais. Du coup J'imagine Qu'on enfin, qu va rencontrer D'autres compagnons possiblement En tout cas on va pouvoir mettre Des localis, des balises GPS Donc là vous voyez la balise verte là, C'est euh, la madame Je parle pas de Kelvin qui arrive Et en fait je pense qu'on aura plusieurs, On pourra avoir plusieurs compagnons Alors peut-être pas là tout de suite dans l'immédiat Mais peut-être au fur et à mesure des mises à jour Je ne sais pas c'est une hypothèse c'est une hypothèse Alors écoutez on va longer le bord de la plage Parce que ici on est encore jamais allé là On est encore allé là, jamais allé là. Désolé j'arrive plus à parler et, euh, et à partir de là on va rejoindre notre vraie base Là où on est en train de construire notre villa Voilà bah écoutez ça se passe plutôt pas mal Et je suis content le fusil à pompe en vrai Alors faut économiser les balles Je sais pas où c'est qu'on pourrait trouver des munitions Je sais qu'on en a sur nous quelques unes Mais euh... putain quoi, le fusil à pompe. Normalement, tu loupes, euh... tu peux pas louper tes balles. Hein. Normalement. Oh. On a encore trouvé un campement. Alors désolé, il fait un petit peu noir. Et c'est qu'il y a de la bonne musique ici. Hein. Les droits d'auteur. Merci. La bâche, merci. Bon désolé, on voit pas grand-chose. Voilà. Oh merde. Oh c'est dégueulasse Moi c'est ça la vraie question c'est Putain on a combien de bâches sur nous là Eh les mecs on a 1, 2 deux... On a 4 bâches sur nous frère Des piles Impossible de porter plus de piles Attends bouge pas Tac Voilà Moi ce qui me, ce qui me chiffonne C'est j'ai hâte de comprendre en fait Ce qui s'est passé sur cette île What Qu'est-ce que c'est qu -ce que, que cette histoire Et là aussi il y a des bâches On a 6 une... bâches, ah non on peut pas en avoir plus 5 bâches On va se boire un petit soda On a des canoës là On va dormir, vous inquiétez pas Si c'est tranquille ici Je sais pas si c'est tranquille mais de toute façon Il va falloir qu'on dorme Parce qu'on ne voit plus rien On ne voit plus rien Ça c'est juste à côté de notre base C'est ouf ah j'espère on peut dormir J'espère personne va venir Allez bonne nuit Superbe Oh et en plus on se fait rejoindre par notre ami Bon ça c'est vraiment génial Euh c'est euh, En fait ce qui me chiffonne c'est qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi autant de soldats ont été empaillés Oh tu me ramènes un cadeau Donc vous voyez la balise verte sur elle, quoi C'est pourquoi ils ont tous été empalés Pourquoi elle elle est mutante. Je pense que c'est donc euh, si c'est la fille Elle me demande de venir tu veux que je vienne Ah oh, tu veux que je te suive Attends Attends elle m'a dit de la suivre Attends Non elle est en train de me pointer du doigt quelque chose Oh le truc de ouf Qu'est-ce que tu veux me montrer Ok toi tu veux me montrer quelque chose Toi tu veux me montrer quelque chose Ok Elle m'a dit d'y aller j'y vais J'y fais confiance Que dalle ouais Je vais me faire bouffer par un requin ouais. Qu'est-ce qu'elle me raconte là C'est chouette ici Où c'est que tu m'emmènes tu veux partir, c'est ça Tu veux partir Regarde, elle veut que je la suive Ok Ouais Vas-y, je te follow Je te follow toujours Attends, c'est incroyable ce qui se passe Oh, elle veut que je la suive là-bas okay, ok, ok, ok Qu'est-ce qu'elle veut me montrer Bon là cette fois-ci elle me fuit pas hein. Elle veut vraiment me montrer quelque chose ça c'est clair Et d'ailleurs elle va me protéger Tant que je suis avec elle et ça c'est chouette Qu'est-ce que tu veux me montrer madame Là tu vas très loin là Ah mais tu vas me montrer quelque chose que je sais déjà là à mon avis non C'est ça que tu veux me montrer hein Non Si C'est ton frère le connais Eh attends je peux pas te donner des vêtements Parce que là on voit les tétés euh... Pas envie d'avoir de problème Oh je peux donner fusil à pompe Eh attendez j'ai pas mmh. Ouais Attends je peux pas fusionner avec le fusil à pompe Un truc que j'avais Fixation pour torche Oh là là Et là je peux mettre la Et là je peux mettre la torche peut-être Non Non là je comprends pas Ah je pense que je peux mettre une torche Lampe torche fusil à pompe Là je peux pas mais je pense qu'on a... peut avoir une torche Ok Bon ça va t'es contente Tu m'as montré ce que tu voulais me montrer Ah Bah il fait pas très bon vivre ici hein. Une bouteille qui vole génial Salut Calvin tout le monde est réuni c'est cool ça Bon écoutez déjà on va sauvegarder Parce qu'on a bien avancé les amis Je suis super content Cet épisode est incroyable et là franchement chaque épisode est de mieux en mieux Et ça ça me plaît ça Et j'espère que ça vous plaît aussi Ouais donc en fait de temps en temps Elle nous montre un petit peu si jamais on a Si jamais on est passé à côté de quelque chose Elle peut nous montrer en fait Et c'est vraiment pas mal Alors en l'occurrence on avait déjà tout vu Mais d'accord ok Ah c'est chouette Ça c'est un peu moins chouette On va manger ça Oh une tenue tenue de camouflage Attends Déjà on va se manger une, une bonne ration là Parce que c'est trop bon ça Voilà euh, Bah elle veut pas venir Elles sont parties où là Elles sont parties où Pourquoi elle vient pas Ah Elle fait vraiment ça life hein. Ah si elle arrive Si si elle arrive tout à fait Je vais voir si je peux pas lui donner une tenue Est-ce que je peux te donner une tenue je viens de ramasser. Oh. oh maillot de bain. Incroyable. Attends, je peux. T'es magnifique par contre. Elle est magnifique. Pardon, excusez-moi, je vais passer pour un mec bizarre. Mais. Euh... Eh, je peux mettre mon maillot, le maillot de bain ou pas <rire> T'imagines Visiblement non. Ah, c'est chouette. Bon allez. On va longer la plage et on va retourner à notre base. Du coup, les amis. J'ai bien fait d'être allé là, il y a peut-être des trucs là-bas, je sais pas euh, Bah voyons voir quand même, sait-on jamais Déjà il y a de la mouette Et d'ailleurs j'ai vu une scène incroyable C'est pour vous dire le jeu à quel point il est bien fait Vous voyez ce ce, Cette étoile de mer Pendant que je coupais du bois en off Une mouette Était en train de récupérer un coquillage Je vous jure c'est pas des blagues Non il y a que dalle là-bas Genre vraiment... Alors tu sais quoi je vais laisser ma bâche ici De toute façon j'ai plein de bâches sur moi Genre vraiment Les euh, mouettes Elles chopaient les étoiles de mer quoi C'est incroyable L'IA elle est trop bien faite Bref Enfin c'est des petits détails hein C'est les petits détails qui font tout quoi Allez on rentre à la maison les enfants Ah je suis super content Une pelle On a trouvé un fusil à pompe On a habillé notre ami On s'est tous retrouvés et on retourne à la base avec une lampe de poche et une pelle. Franchement, que demander de plus De finir le jeu, me diriez-vous. Est-ce que j'ai vraiment envie de le finir le jeu Pas vraiment. Elle va super vite, elle. Qu'est-ce qu'il y a Tu vas super vite, toi. Hein T'es impressionnante. Hein vraiment, hein <rire> tu m'impressionnes. Et comme dit les coups de foudre c'est toujours au milieu de la map Et ça je pense que c'est pas un hasard hein. C'est très clairement pas un hasard <rire> C'est choli, c'est choli, c'est choli Ça me plaît Bon les amis De retour à la base Moi je vais continuer un petit peu de, de construire Et puis on va s'en arrêter là En tout cas pour, euh, pour cet épisode J'espère qu'il vous aura plu hein, très sincèrement de retour avec un petit épisode un peu plus court Mais Très intense J'ai cru qu'il y avait un avion dans le ciel et c'était une mouette Épisode très intense Bah court et intense C'est absolument ce qu'on Ce qu'on aimait bien chez moi Oh Attendez Ah C'est embêtant D'accord Très embêtant. Ouais, il fait froid, je vais passer par les arbres un peu parce que là. J'ai un petit peu froid, messieurs dames. Bref, les amis, à demain, 19h, pour la suite de l'aventure. Merci à tous, vous êtes des boss, sachez-le. Et, euh, et voilà, je j'arrive pas à arrêter cette vidéo, c'est un truc de malade. Ah merde. Ça, c'est embêtant. Qu'est-ce que tu fais là toi Qu'est-ce que tu fais là oh, oh, oh, oh. oh je l'ai découpé en petits morceaux hein oh. T'as vu ce qu'on a fait Ouais Ah je suis mort Allez Plein de bisous les amis On arrive à la maison Salut tout le monde